C'est toi qui fais ce bruit Mais qu'est-ce que c'est C'est quoi ça qui Quoi Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi qui fait ce bruit ah, C'est mec claquettes. quête. Mais T'as été où là Jésus Moi je suis allé à la piscine, j'ai les pieds un peu Ah je ah, je me réveille, t'étais pas dans la chambre. T'as ah, été à la piscine Ah oui j'ai les pieds un peu moutons. Mais... Ah ouais mais là tu réveilles l'hôtel. là oh. <rire> Tout de suite T'es jaloux Tu les ai payé 1,50€ Ah bah oui, c'est pour ça, oui Guy oui, j'ai une bonne nouvelle. Guy oui. tu devineras jamais. Vas-y, vas-y, tu dois te lever. On est invité à la table de la présidente. Mais non Si Non Si Mais non Elle vient nous inviter. Alors tu me lèves oui. On a l'honneur d'être à la table de la présidente. Allez, viens allez, on y va. Alors ça c'est un truc, un truc de malade, un truc de fou. À la table de la présidente quoi wow. Allez, viens, viens, viens ah, Say hello to all my friends viewers. It's the NSA president, and we have the honor to sit on her table. I think they you. have to behave, and I'm not sure oh. that's possible. No, we'll see. Not. I'll let you know. <laughs> C'est pas n'importe qui qui est invité à la table de la présidente. Hein non, c'est sûr. Non, c'est Michel. <rire> oui, bon, après, c'est vrai que c'est moi qui l'ai invité. <rire> Mais bon, je voyais difficilement laisser Guy là tout seul oh, au, non, au milieu de 1500 oh, personnes. Quel privilège quand même de se retrouver ouais. autour de la table de la présidente ouais. où il n'y a que 8 personnes sur 1500 ouais. d'invités quand même. Ah, oui. Donc euh, voilà donc euh, fier, ouais. euh, heureux, euh, honoré, humble, humble. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait ce soir Mais ce soir il y a le banquet hein, donc. Euh, Et ouais. à quel table on dit. Ah, restez soir. là, on en fait. <rire> <rire> va. Quand je vous dis que dans la vie on peut avoir beaucoup de chance. Ah oui. Parce que l'attitude fait qu'on attire de la chance. Ouais. Et eh bien ce soir nous avons aussi été invités. À la table du président, mais non pas juste des États-Unis, au président de, de l'association des États-Unis, mais au président de la Global Speaker Federation. My French is, is deserting me. Hello, you, you, how are you? It's great to see you. You can do that in English. It's okay. Au soi, au revoir. Thank you, Randy. Tiens! Tiens! Tiens! Et reviens! Et, et, et reviens! Et tiens, il y en a encore En plus, on voit là Tiens Tiens Il y en a encore, il y en encore Tiens Tiens Tiens Tiens La vie me réserve des surprises extraordinaires. C'est ma faute, je le sais, je le cherche. Mais là, cette fois-ci, j'étais juste dans le couloir avec mon appareil photo et mon trépied. Alors qu'une charmante jeune femme blonde aux yeux verts m'approche et me demande de l'aide. Forcément, je craque. C'est une jeune youtubeuse qui avait oublié son trépied dans sa chambre et qui cherche à faire une interview avec une autre auteure américaine. Et donc là, en ce moment, je les aide avec mon matériel. Et euh, voilà, regardez c'est super sympa. La magie dans la vie ne s'opère à l'extérieur de chez soi. Rien ne peut se passer si vous restez à l'intérieur de chez vous. Et là, bien entendu, les connexions se font automatiquement. Et puis la façon dont vous réagissez face aux gens qui vous abordent fait toute la différence. Maintenant, je vous présente Shannon. Uh, Shannon, you can speak in English uh, and I will subtitle it. Oh, uh, I wanted to say, problem. I wanted to say, je m'appelle Shannon. Uh, very cool, <laughs> it's done. Yay. So, Shannon, what are you doing in life? Oh, my goodness. Well, I spend the majority of my time as a speaker, but really, I just want to make a difference in people's lives. And so, to that to me means helping people with their soft skills, emotional intelligence, cool. and, and being able to really connect with others. Okay, and I read something about cheerleadership. <laughs> Yes. Are you a cheerleader or was a cheerleader? Yes, yes. Um so I did spend part of my career as an NFL cheerleader, and so it means so much to me. If you had one advice to give, what should it be? My biggest piece of advice honestly is so cliche. It's to live every day as if it's the last. For me, um my mother passed away right as oh. I was trying out for the NFL, so she never got the opportunity to okay. actually see me cheer in it the NFL. Yes, and so um ever since I experienced that and went through that with my family I just every single day and every single moment since then I have literally tried to use every single day to live it as if it's my last and I feel really happy about where I'm at in my life right now and I feel really um, just empowered and satisfied that I've accomplished a lot of the things that I've wanted to accomplish and I'm really happy because then I get to meet people like you without <laughs> any reservation so it's okay <laughs> well you know it's not a cliche it's, it's it's really the truth we need to live our life with a full 100% and maybe as the first day, not yes. the last one but yes. the first one yes. because if it's the first one, you see the world with um, curious eyes and you, you see life as new opportunities you are like a kid you you see things and you are amazed Yes. and yes. to be amazed mm -hmm. it opens you a, a lot of new opportunities in life yeah so it's my approach so see life as the first day of your yes. life <laughs> I feel like we are one in the same he is like my person in France I love him but you are more beautiful than I am <laughs> well I wouldn't say that no well thank you for this time together <laughs> thank, thank, you thank you so much and mwah, I love you all uh, bonjour bonsoir uh, le Francais. it's Linda It's. So say hello to my friends viewers. Oh hi! Uh, you would uh, follow this guy. Follow this guy. He knows things. He tells you cool things. <gasps> Je suis là maintenant avec Tim, Tim Guard. Bonjour. Et Tim Guard aux États-Unis, c'est un grand humoriste. Et alors on se voit dans le couloir, on se croise, et il me donne un tout petit poulet. <laughs> it, it, itty, itty bitty chicken. Why the chicken? Can you explain it? it? It is something that when people look at it, it just makes you laugh. So, humor, open doors. Yes. These are connectors and if we're in sales, if we're in marketing, we want people to connect with us and there are a lot of people that are socially inept. These are connectors that enable us to just smile and laugh and we all smile and laugh in the same language. That I totally together. agree. It's my message what I tell my my viewers to. I am a Twitter follower of yours, you know that? <laughs> you on know you know honor to have you in my video and Please follow him because he's worth. I am the American version of him. <laughs> can you tell Positivity. our French friends some tips, some advice they can apply to to stay positive okay. every day? Here's here's the main thing. Depression and anxiety. Now I'm a psychologist, okay? Nobody's perfect. Depression and anxiety are the misuse of imagination. Think about that. Can you imagine something positive as well as you can imagine something negative? Sure, it's a choice. And that's the secret. When you understand that it's a choice, it changes the whole game. I totally agree. On fait des rencontres particulièrement inattendues comme entre autres Clint avec ses chaussures à euh, hein. poisson extraordinaire. Hein, regardez si vous avez vu le What film Warrior c'est l'acteur qui joue dedans et alors il a, des, il a un truc extraordinaire je vais me baisser oui. je vais me baisser oui. regardez moi ça il regardez moi ses chaussures c'est pas extraordinaire ça ah ça c'est bon ciao so, Clint please explain those shoes why those kinds of so, shoes? So if you check out the shoes you've got one goldfish that's going completely opposite the other way from all the rest <laughs> and you got to be different you got to stand out don't follow the crowd you know be you and that's that's that's the best thing anybody could do Be you I thought that you guys were hilarious and every time I needed a laugh I would always look to le fait de filmer et de faire ce vlog c'est quelque chose de social c'est les <laughs> gens ont envie de nous parler viennent vers nous ils veulent être sur la vidéo c'est amusant. Bon. 45, 45 degrés, degrés. <rire> Il fait bon ouais, il fait bon <rire> et t'as un problème de prostate <rire> Mais écoute Guy regarde Pourquoi Et c'est tout trompé en dessous de toi et Non c'est l'arrosage automatique <rire> Ouais, ouais, c'est ce que tu dis, oui. Oh, oh, oh. Ah ouais, ouais. Oh, non. ouais voilà, on voyage mais avec je des vieux. J'ai pas cette vidéo sur YouTube. c'est tout nouveau là maintenant. Ah, maintenant, j'ai des problèmes de prostate. Mais non, j'ai ouais. pas des problèmes de prostate. Prochaine étape, c'est lui changer les couches. Ah, ah, mais non. pas ça sur YouTube. Ah moi. si si si si. Mais attends, il y a des preuves, regarde, c'est tout trompé C'est la rosage. Non non non non non, ouais, ah. c'est ça, oui la rosage, Ouais. Eh, hey, elle est pas beau là Hein Oscar, extraordinaire, fantastique, un esprit de partage et puis énormément, énormément d'émotions. Quel honneur, quel plaisir de pouvoir être là pour assister à cela et de pouvoir moi-même rêver un jour de peut-être être là sur cette scène. C'est fabuleux, magnifique. Félicitations, Linda. Merci. Congratulations. Merci beaucoup. Félicitations, Jason. À à français. À Félicitations. Félicitations. À Congratulations. À What I'm a man. <laughs> <tried one>. <laughs> <laughs> so, it's filming. So, you can move oh, and do anything oh, you no. want. Conflit, if it's not Merci beaucoup! Jason, <laughs> <laughs> thank you. I'm so proud for you and of you. Merci, so merci, nice. merci. See, how beautiful it is. Oh. Wow. So, do you have something to say to French people? If you have one advice to give, Let's take <laughs> <laughs> No, I, I, it, it's a good advice. You, yeah, yeah. Les poissons, les poissons. That's all I ah, know. Les poissons, yeah, the, the little meme! <laughs> the little meme yeah, yeah. No, no, no. My, I, I know you can do it. You can, you can use your gifts from God, and you can do anything you set your mind to. Just ask this man, right? Yeah. What is your gift? This is my gift. That's all I got. <laughs> Hello, everybody in France. This is the guy. Wait till you get him back. He was here when we almost blew the place up. So, oh if you have something to say to French people, what advice can you give them? Stick with this guy. <laughs> The best in the business. Hey, we love you all in France. Thank you so much. Thank we love you the so French people. Viva La France. That we believe in you and we love you and all that you've gone through. But remember that you have setbacks, you've had challenges, but a setback is nothing but a setup for a comeback. Keep the faith and the best is yet to come. Great. So thank you. Many things, so many things. I don't speak French, but I but you can we, speak English? We. <laughs> We is all I've got. What'd you, what'd you Hello, choose? friends. I love your food, love your women, love your fashion, love your coastline. That's all I can say. So good to see you, my brother. <laughs> Je, je pars d'ici, des états unis de cette convention, mais gonflé à bloc, avec des émotions positives, et ça fait tellement de bien. Aujourd'hui, j'étais entouré de 1500 personnes qui font ce métier de conférencier pour apporter quelque chose de positif à ce monde. C'est extraordinaire. Et si je fais ce métier, c'est pour moi, à mon tour, apporter la pierre à l'édifice, apporter du bon autour de moi. Euh, toute la joie de vivre que j'ai, la partager au travers des vidéos, au travers de mes conférences ou de mes publications, c'est ma façon à moi de dire au monde qu'il est possible d'être heureux, qu'il est possible de, de voir le meilleur dans ce que nous avons autour de nous. Et c'est ça l'optimisme, aller chercher le meilleur de tout ce que l'on veut, de n'importe quelle situation, de n'importe quelle personne autour de nous, c'est fantastique. Enfin, je n'ai pas assez de superlatifs pour vous dire combien je suis heureux d'être ici, et combien je suis heureux de faire ces vidéos, de partager ça avec vous. Elles sont peut-être parfois maladroites, elles ne sont pas parfaites, mais ce qui est certain, c'est que je les fais avec authenticité et vraiment avec tout mon cœur. et si vous les aimez et eh bien n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner parce que moi à chaque fois que je vois un abonné supplémentaire à chaque fois que je vois un pouce bleu et eh bien ça me renvoie le message que ce que je fais fait du bien quelque part en france ou dans le monde avec tout l'esprit d'amour que j'ai en moi aujourd'hui je t'aime et je le dis sincèrement même si je ne te connais pas parce que j'aime tout simplement l'homme la femme l'être humain l'humanité pour tout ce qu'il a de meilleur en lui. vie il a un rencard il a un cœur. Il s'est trouvé une petite amie. What are you doing? Nothing. C'est fini, c'est fini. Oui, c'est fini, c'est fini. Allez, il faut